Salut à tous, moi c'est Jean-Claude, comme Florent l'a dit, je suis coach avec lui. J'ai commencé à le suivre depuis 2000, 2020, mais comme tout le monde, je disais non, l'argent là, ce qu'il faudrait payer pour passer à l'action, c'est trop, je ne peux pas. Donc on attend. Donc ça a été comme ça pendant une année. Après 2000, 2021, novembre, décembre 2021, je me suis dit ok, finalement je vais passer à l'action. Pourquoi Adrien aussi l'a dit, il faudrait avoir aussi une source de motivation. Il okay, ne faudrait pas juste se lancer parce que bon, ça marche pour les autres, donc moi aussi, je vais le faire. Non. Il faudrait à côté avoir une source de motivation, être comme une lumière pour nos proches. Ma femme attendait un bébé. Je me suis dit, OK, pour ma famille, je dois je me battre. On ne doit plus être en location, on doit passer à l'action. Au moins, on doit aussi avoir un bien immobilier comme ça. On sait que bon, la famille est bien protégée, puis on évolue tout ensemble. 15 000, je suis parti chercher, même s'il fallait m'endetter. Je suis parti m'endetter. J'ai pris les 15 000, je dis, ok. Montre-moi ce qu'il faudrait, qu faudrait pour réussir. C'est comme ça, je suis parti avec Florian. Il m'a filé les tuyaux, les stratégies, les différentes stratégies. En six mois, ça a pris six mois parce que bon, le temps de rechercher un bien, tout ça. Mais dès que je suis parti faire la tournée, ça a marché. Le soir, je n'attendais pas mon courtier. Moi-même, je prends ma voiture, je me balade. Je cherche là où il y a des pancartes à vendre, à vendre, à vendre. J'appelle. C'est comme ça. Et puis j'ai trouvé un bien. On l'a affiché, je suis parti sur centriste, sûrement que vous connaissez. On l'a affiché à peine quelques heures. J'ai appelé la dame, j'ai dit Ok, je suis demain à la porte, est-ce que vous êtes là On peut visiter. Elle me dit Non, moi je vends, je suis ailleurs. Elle dit Pardon, là je suis là, viens. On va visiter. Elle me dit Ok, demain matin, j'ai des rendez-vous. Avant de rendez-vous, moi je veux être la première personne, parce que je suis là ce soir, T'es pas venu. Donc demain matin, je serai la première personne. Premier venu, premier servi. J'ai visité le bien, ça, a pris, j'ai dit Ok, Florian. J'ai trouvé un truc, on fait comment On doit l'avoir, ça on doit l'avoir. On a calculé le, la rentabilité, le cash flow, tout. C'était bon, on est passé à l'action. Je remercie aussi euh, Wilfried. Je remercie beaucoup Wilfried. Ouais, je remercie beaucoup Wilfried. Je l'ai appelé, il m'a donné, il m'a aidé avec le, la préapprobation hypothécaire. Le montant ne m'a pas rassuré premièrement. Je me suis dit, non gars donne-moi encore 5 donne minutes. On bouscule encore les affaires. Je suis retourné le voir. Il a encore fait de ses tours de magie. Et puis ça a pris. Et là, finalement, j'ai eu mon bien. Là, je suis aussi avec Florian comme coach. Mais je continue avec le KBO aussi. Pour pouvoir, comme les autres, aller lever du financement créatif entreprise. Donc, vraiment, merci beaucoup à Florian. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Merci.